Je cherche toujours dans mes dessins à avoir une approche à la fois très libre et très construite. C'est quelque chose que j'adore, c'est ce contraste-là. Un dessin trop réaliste empêcherait une vision onirique, Ça donne quelque chose de trop figé, trop lourd, trop descriptif. Et en même temps, un dessin trop enlevé, uniquement enlevé, manque d'ancrage, à mon sens, va peut-être nous éloigner d'une réalité qu'on connaît. Le, le mix, pour moi, c'est la meilleure façon de créer, finalement, peut-être, l'onérisme et euh, un lien vers quelque chose de fantastique, avec la sensation que c'est accessible, en fait. Alors, je dessinais pas du tout quand j'étais petit. Je préférais faire du sport que de rester dans une chambre à dessiner, c'était pas mon truc. J'ai découvert le dessin en faisant de la mode, quand j'avais une vingtaine d'années. Même si j'adore les vêtements, etc., c'est ça qui m'a vraiment marqué. Et euh, oui, ça a été le coup de foudre le dessin. La Finlande m'a beaucoup inspiré pour le renard blanc. J'étais dans cet univers très blanc avec de la neige partout, chez une amie pendant six mois et elle a un chien qui s'appelle Nelly qui, est, qui ressemble exactement au renard blanc, qui est une espèce de petit renard qui saute dans la neige et qui euh, chasse les mulots comme ça en hiver quand il fait moins vingt. Au Japon aussi, ça ressemble un peu à ces chiens japonais, vous voyez, avec la, la queue euh, qui fait une courbe comme ça. J'ai commencé à l'observer, à le dessiner et l'histoire va commencé comme ça en fait. J'avais juste ce désir de, de, de, de représenter des animaux. J'aimais cette histoire de neige, le prétexte du, du renard qui perdait sa couleur. C'était l'occasion de faire des grands monochromes de bleu. C'est ça que j'aime en fait. C'est euh, euh, travailler d'abord des ambiances. Par exemple, ces grosses taches. Après, par exemple, pour l'ours, qui est brun avec des, des, des mouvements de nuages, presque de brun comme ça sur la page. Et après, je sculpte, on dessin en par-dessus. Par Donc, euh, c'est comme ça que j'ai vu euh, comment travailler le blanc. Mais c'est une technique qui est proche de, du croquis en fait. J'ai pas été danseur mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Effectivement, d'une certaine manière, c'est très lié à mon approche du dessin, c'est-à-dire euh, je suis un grand fan de dessin animé en fait. Et euh, dans le dessin animé, c'est en, en permanence comment rendre euh, quelque chose qui est en deux dimensions, euh, vivant, dynamique, et donc c'est ce que je cherche à faire dans mon avis. Un jeune renard du Nord décide de quitter sa tundra natale pour aller explorer le monde. Il découvre alors une toute autre nature que celle qu'il connaît. Et il est enchanté quand tombe la première neige. Et lorsqu'un ours lui fait remarquer que son beau manteau fauve est devenu tout blanc, il s'affole. Que se passe-t-il donc Mais ça s'inscrit dans une dynamique générale d'un être qui est indépendant. Et même en tant qu'enfant, c'est dire dès, dès cet âge-là, on peut être indépendant, découvrir des choses par soi-même, euh, partir à l'aventure. Oui, je pense que je cherche à montrer aux enfants, c'est comment ah, je cherche. D'après mon, mon vécu, si ça peut les, les aider, c'est de, de prendre des initiatives, et je pense que c'est en prenant des initiatives, en faisant des erreurs, vont découvrir leur personnalité. Et je pense que c'est important effectivement qu'ils expérimentent. En fait. Vive les erreurs un petit peu mmh. <rire>